Bonjour à toi cher spectateur The Grey Man des Frères Rousseau, Anthony et Joe du coup. En fait je sais vraiment pas ce que j'espère plus que ça en regardant les films des Frères Rousseau. En un sens, j'ai envie de croire que ces deux cinéastes qui ont démarré tout de même avec des films indépendants ou des comédies et qui sont passés d'un seul coup dans le MCU et qui se sont mis à faire des films d'action vont avoir un changement dans leur style. Et en fait, c'est pour ça que je regarde leur film, Parce que sinon, je dois avouer que The Greyman, hormis le casting qui semblait un petit peu surprenant, il n'y avait rien qui me titillait plus que ça dans le long métrage. Le résumé, pour faire simple, Six est un agent du programme S.I.R.A. développé par la CIA au début des années 2000, pour former des Greyman, des agents dormants, prêts à être activés par le gouvernement. Mais lorsque l'agence semble vouloir faire le ménage dans ce programme, Six va avoir du pain sur la planche. Déjà, on ne s'ennuie pas devant The Gray Man, ce qui est déjà pas mal. Euh, c'est un film d'action qui passe, mais euh... en fait le souci que j'ai avec les frères Russo, c'est que même si leurs films sont faits en même temps que d'autres longs métrages, on a l'impression que ils vont pomper des idées à gauche et à droite et qu'ils espèrent que ces idées passeront pour de la créativité. Et sur Cherry c'était très présent, J'avais déjà évoqué à l'époque, mais je trouvais que le long métrage allait chercher des refs un peu à gauche et à droite, sans réellement toujours en saisir la puissance et l'impact que ça devrait avoir par rapport au récit qu'il raconte. Et on va pas se mentir, The Greyman, bon déjà ça va se chercher du côté de Robert Ludlum de manière évidente, par son jeu d'espionnage, de chef de la CIA qui finalement est possiblement un connard et on va devoir avoir un agent rogue qui va sortir du système pour essayer de le traquer. Ce qui peut être encore une fois une très bonne idée. Moi c'est ce que j'adore dans le cinéma d'espionnage, c'est cette idée de jouer justement sur le fait que la hiérarchie est souvent le problème et donc que du coup on va avoir un thriller qui va être basé sur de la conspiration. Et ça c'est toujours passionnant dans le cinéma d'espionnage, mais il faut que ça soit un minimum intelligent. Et The Greyman est, est un film qui, en restant poli, est vraiment de bas étage. Niveau suspense, on est sur un film qui veut créer du suspense, mais galère constamment à le mettre correctement en forme pour que derrière, le spectateur soit réellement embarqué là-dedans. Et du coup, ça fait qu'on a un film d'action qui est encore une fois de bonne facture, mais qui n'est jamais à la hauteur de ce qu'on pourrait attendre de ce type de récit. Le cinéma d'action sur les plateformes n'est pas forcément et totalement dominé par tous les auteurs qui souhaitent s'y frotter, donnant parfois lieu tout de même à de jolies surprises, mais donnant également lieu à des projets bateaux et convenus, qui ne sonnent comme rien de plus que comme l'ersatz du précédent. Les frères Rousseau nous proposent un peu ce genre de projet avec cette adaptation d'un très bon best-seller, qui se transforme en un long métrage d'action très classique dans son genre, qui ne se démarque que par son côté extrêmement dynamique et explosif, mais qui ne parvient pas à être grand chose de plus, et c'est clairement problématique dans ce genre de métrage. En termes d'écriture, le film est donc adapté du roman de Mark Greeney et le scénario est écrit par Joe Russo et il est quand même allé repêcher de l'époque du MCU Christopher Marcus et Stephen McFeely qui étaient déjà scénaristes donc sur Civil War, euh, sur Le Soldat d'Hiver, sur Avengers Infinity War et sur Avengers Endgame. Donc c'est des gars qui connaissent bien. Et à partir de là, on se rend compte que clairement euh, le long métrage, en termes d'écriture, ne va pas chercher bien loin puisque l'objectif et de construire des personnages charismatiques dans un contexte qui est de l'ordre du fil rouge. Et à partir de là, c'est très problématique, parce que pour moi, ce qui fait la force de ces films, les films d'espionnage, et la puissance de ces récits de conspiration et de jeu avec des agences gouvernementales, c'est de jouer avant tout sur ce qu'il y a derrière, sur le filigrane qui va permettre aux personnages d'évoluer et de se construire. Je prends encore une fois l'exemple de Ludlum. Parce que son Jason Bourne est fantastique, mais de ce point de vue-là, le personnage est une page blanche. Et ce qui rend le personnage passionnant, c'est le fait que l'on découvre des informations sur lui. Et là, le problème, c'est que dès la scène d'intro, on sent que l'objectif, c'est de créer un personnage hyper charismatique. Un personnage qui a de la gueule, qui est hyper fort, qui sait faire plein de choses. Et à partir de là, de jouer sur la puissance de ce personnage. Ce qui peut être une idée intéressante si derrière, il y a de quoi construire un récit qui est haletant et palpitant. Euh, mais le problème, c'est qu'à partir du moment où le personnage de Lloyd rentre en jeu, euh, bah le film devient juste un espèce de combat de coq assez réducteur et un poil crétin. Et qu'à partir de là, le scénario, en fait, il n'arrive pas à tenir la route, il n'arrive pas à nous embarquer dans sa tension, que j'ai plutôt envie d'appeler explosion, parce que littéralement, c'est juste ça. Ça pète de tous les côtés et... Pourquoi pas encore une fois, mais il aurait fallu que les personnages tertiaires ou secondaires soient un petit peu plus développés pour que ça fonctionne. Mais non, c'est pas le cas. McFeely, Marcus et Joe Rousseau sortent de ce roman une forme donc très simple, mais surtout ne semblent donc jamais réellement avoir envie de développer un contexte, ou en tout cas une profondeur assez marquée à la situation de ces personnages pour donner lieu à plus qu'une vague aventure sous tension. Entre les dates qui ne sont jamais justifiées, les personnages lancés au milieu du récit au lance-pierre et les développements manquants à certains protagonistes centraux, comme Six notamment, avec cette aventure paternelle, on se demande franchement pourquoi les auteurs n'ont rien voulu construire comme ça pour simplement faire un roller coaster d'action sans réelle incidence sur le récit et ses occupants. En termes de mise en scène... Euh... Alors, le souci que j'ai, c'est que les Frères Rousseau en soi, leur mise en scène, elle est pas dégueu. Mais le problème, c'est que ça ressemble très pour trait, à un long métrage qui est sorti en début d'année et qui s'appelait Ambulance parce que j'ai vraiment l'impression ici que les frères Rousseau ont dû voir dans une projection privée Ambulance c'est pas possible à ce stade là parce que réellement les plans en drone le style hyper punchy euh, ils ont voulu copier le style de Michael Bay sur plein d'aspects Peut-être que c'est une coïncidence. Hein. Ça se trouve, c'est pas du tout le cas. Et peut-être qu'ils ont réellement voulu amener ça. Mais je trouve que ça se ressemble énormément. À un point où, du coup, on a l'impression que le film n'a pas de réelle identité. On a l'impression que c'est un ersatz de Michael Bay qui n'aurait pas été réalisé par lui parce qu'il n'y a pas la même énergie. Il n'y a pas la même énergie parce que les séquences d'action sont très brouillonnes. Il y a encore une fois ce problème que j'ai avec les frères Rousseau qui pourtant s'entourent de, de super mecs. Il y a Pietro Scalia qui est à la, au montage. C'est un mec, vous regardez son CV, c'est un truc de dingue ce qu'il a fait. C'est un mec qui bosse avec Ridley Scott depuis des années et des années, et c'est un super monteur. Et pourtant, il galère. Il est même obligé d'avoir un deuxième monteur pour l'assister, parce que visiblement, ça a l'air d'être très compliqué de faire un montage d'un long-métrage de Frère Russo. Et, et, je sais pas, je trouve vraiment que l'action n'est pas claire, que, que c'est brouillon, que ça part dans tous les sens, que certes, c'est sous tension, mais c'est une tension qui est presque forcée. Comme s'il y avait un besoin d'amener de l'attention. C'est pas, c'est pas naturel en fait. Et c'est très bizarre du coup. Parce que pour autant, on est pris dans le film. Donc du coup, on voit pas le temps passer, on s'ennuie pas. Mais derrière, on a cette impression que c'est voulu de manière tellement intentionnelle que derrière, il n'y a pas un réel travail de construction et de développement. Ce qui est très problématique du coup. Les frères Rousseau abusent clairement en un sens d'une mise en scène certes énergique et dynamique comme évoqué avant, mais où il manque derrière un découpage et une logique de composition de l'action qui fasse que cet ensemble marque le spectateur et sonne comme logique par rapport à ce qui est montré. Donc on saluera le geste, qui ne manque pas de panache, mais on aura du mal à ressentir ce que les deux auteurs ont voulu mettre en avant, car face à des longs-métrages cherchant à rendre l'action plus crédible et réaliste, et d'autres amenant une inventivité par le biais des arts martiaux d'un travail de cascade plus travaillé, et les Rousseau au milieu semblent clairement un peu perdus. En termes de casting, celui-ci est bien, mais en même temps, vu les trois quarts des acteurs, ça m'aurait étonné que le casting soit mauvais, parce que Chris Evans est en roue libre, mais Chris Evans en roue libre, ça peut être quelque chose de très cool, et ici c'est le cas. Anna Dermas, bon clairement, on sent que, pareil, je vais chercher encore un truc, mais on sent que les frères Rousseau, ils ont vu euh, en avance mourir peut-attendre, et ils se sont dit, vas-y Anna Dermas, avec l'actro là-dedans, on va la recaler pareil dans le même type de rôle cela là elle joue le même type de personnage donc là dessus il n'y a vraiment pas d'originalité. Dans les rôles plus de secondaires on a Billy Bob Thornton qui s'en sort bien. On a Jessica Henwick qui est vraiment bien mais qui a un personnage qui est tellement sous-développé que c'en est frustrant. Et, et c'est vraiment dommage. Euh, dans les personnages plus tertiaires, Alfred Woodard ainsi que Reggie Jean Page sont bien. Mais c'est des personnages qui pareil sont pas assez développés et moi ça me dérange vraiment dans ce genre de film où tu vois le potentiel, les acteurs sont bons et les personnages ne sont pas assez bien développés. Et on est exactement sur cet exemple-là avec l'acteur principal du film, qui va être encore catalogué comme étant le mec euh, stoïque, etc. Mais en même temps, il n'a pas de personnage qui est clairement développé. Le développement, il arrive presque à la fin en mode pouf. Et donc du coup, comment tu veux interpréter le personnage correctement Ryan Gosling est bien. Encore une fois, le manque d'identité et de construction de son personnage fait qu'il sonne comme creux, comme assez terne. Et donc forcément, derrière, son interprétation empathie fortement. Au bout du compte, The Greyman. The Les frères Rousseau, dans leur plus grande simplicité, ils ne cherchent pas à renouveler le genre de l'action, ce qui est tout à fait louable de leur part, mais ils veulent tellement mettre plein la vue aux gens qu'ils en oublient d'être cohérents dans leur démarche. C'est-à-dire d'écrire un scénar qui soit à peu près intense pour que derrière l'action soit intense, construire une mise en scène qui ne soit pas constamment épileptique pour amener une énergie qui du coup retombe rapidement à plat. C'est le vrai problème des frères Rousseau. C'est des cinéastes qui, je pense, ne sont pas faits pour le genre de l'action. Plus peut-être du thriller beaucoup plus posé. Là-dessus, je pense que ça pourrait potentiellement marcher. Mais The Greyman de Anthony et Joe Rousseau prouvent définitivement que les frères Rousseau, il faut qu'ils se posent la bonne question de quel genre ils veulent construire à l'écran et comment ils veulent le construire. Et surtout, est-ce que c'est la bonne manière de le faire Mais du coup, je vous conseille pas plus que ça de regarder The Greyman. Il y a d'autres films un peu plus intéressants sur la plateforme Netflix actuellement si vous cherchez un petit peu. Et sinon, il y a d'autres trucs bien mieux en salle, vu que les frères Rousseau n'ont pas l'air de surkiffer la salle. A plus